C'est leur moi. Partagez la vidéo, c'est votre frère Benito de Massanta. Euh, Chers frères et sœurs, Zidane Diallo, comment vas-tu? Je suis là de nouveau. Parce que j'ai reçu aujourd'hui la confirmation. Les gens sont très contents de, ma, de mon direct ce matin par rapport à Sigiri. Voilà que l'information est vraie. Et puis encore, voilà ce qui s'est passé. Donc, euh, Selon nos autorités d'ailleurs RPD cancer, selon des amis des grands de Sigiri, ils m'ont demandé un petit service à montrer la cérémonie réelle. La cérémonie en tout n'a pas pris 20 minutes ou 30 tellement que ça a été saboté. comment Merci, on Merci à Sigiri. Voilà, pour le respect des consignes données par le boss. Son excellence de professeur Fakoni. Pas par rapport à la cérémonie, mais par rapport à la réalité, la vérité, ce qui s'est réellement passé et comment le mandé ne doit pas supporter. Pourquoi le mandé ne doit pas supporter un assassin, un criminel. Voilà. Il faut qu'il y ait des en main. Il faut qu'il y ait un Merci au Mandien. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il est vraiment souris. Tout le monde, Bangoura, comment tu tu, tu Adama Diallo. Partagez, Lassan, Balde, respect à toi. Donc, nous nous disons merci, grand merci. Voilà. Voilà. Donc, euh, partagez d'abord, vite, vite, vite, vite fait. Partagez. Voilà. Partagez, rapidos. Lassan, ouais, le frère. Respect à toi, mon frère. Merci, mon beau Aliou. Merci. Partagez. Donc, euh, chers frères et sœurs, comme je le disais tout de suite, là, avant de rire vers la fin, c'est juste un direct pour dire merci au Mandembré, c'est-à-dire la ville de Sigiri. Euh, comme l'a fait Cancan le 8 mars, Sigiri aussi a totalement refusé de cautionner des conneries de certains démagogues. Des démagogues qui ne sont pas nobles, qui ne sont pas dignes. Voilà voilà des personnes qui ont passé toute leur vie derrière le professeur Fakondé. Les mêmes personnes, les personnes qui sont parties lire le courant, les personnes qui étaient devant ces petits lieux-là, parce que nous connaissons les grandes places à Sigiri. Nous connaissons les grands lieux à Sigiri. Quand tu parles de Sigiri, il y ces lieux-là Sigiri. Ouais, quand tu veux faire un rassemblement là, c'est les lieux-là qui sont choisis. C'est les lieux qu'on appelle « Oui, tu as Sigiri ». Tant que tu n'organises pas là-bas, là, tu n'es pas à Sigiri, parce que ils sont partis dans un petit coin, quelque part là-bas, là, pour faire une cérémonie, tellement que la honte est versée. Vous savez ce qui me plaît dans tout ça là Tu es as assis, tu as lu le Coran pour le professeur à faconder. Tu es as assis, tu as lu le courant pour le RPG, à cancer. tu as si, tu as parlé du RPG, tu t'es battu pour le RPG, tu as tout fait pour le RPG. Alors Signal, ils sont à flanquer là-bas là. Quand Alpha Condé brassez, enfin on va passer à autre chose. Alpha Condé brassez, ben même que la butou, vraiment agit bien butou, agit Alpha Condé ou truie. T'as dit tellement qu'ils ont des slogans, tellement qu'ils ont des propos, tellement qu'ils ont utilisé cette phrase là. Ils ont tout fait pour nous faire oublier le professeur facon, ils n'ont pas pu. Donc aujourd'hui, c'est la honte qui est versée sur eux. Et moi, je ne peux pas me taire sans dire merci au mandembre. Je ne peux pas rester sans dire merci au mandembre. Merci au mandembre. Merci au grand mandé. Voilà. Voilà. Le grand mandé. Dit merci au grand mandé. Dit merci. Voilà. À Sigiri. C'est ça même, ils vont échouer mon frère, Mamadi. dit. Et ce qui me plaît, c'est quand tes frères, tes grands-frères t'appellent, tes grands-frères de Sigiri prennent le téléphone. Benito andele le il dit les ténés m'incangés. Ya ira, on était là-bas, on était en train de regarder. Benito al-sini, kouma Benito, benito sini al kouma shama shama merci. al kouma maloya maloie fait le Benito, il dit qu'il n'y a rapidement, même s'il y a un autre homme a Il a Mandina, faut qu'on m'envoie un faut qu'on un barcabla, le champion. faut qu'on m'envoie un barcabla. comme même si il a fait connaître ma... Il Benito, dit qu'il n'y a qu'un seul homme. nous sommes de Sigiri. Sigiri Kalande, Mandin Kalande, il est de Mandemori, il dit. Mais il n'y même Comment est-ce que les gens la les gens la dit que quoi que les gens ont dit que les gens ont dit que les ça quoi dit que quoi gens ont dit que les quoi ont dit organisé les croquette ne c'est-à-dire, à foutre les Nous sommes dans la bête de Tairo. À foutre on a un problème. Nous avons eu un problème. un problème. Nous avons eu un problème. un un oui. Dès qu'ils ont commencé à dire ça, dès le 6-7 le eh, septembre, le sept est Le la Il mettre Il mettre Il la vidéo le caquet, elle a comment le caquet, en a Christ sur la coma. Alpha Gonda, il faut que un Il faut que un de fin. Il faut a vous ayez un mot Il faut que va. un Demandez à tous les jeunes de qui a été qu'il n'y a eu que cinq morts, six morts, de quoi a un Mais depuis que vous avez commencé à dire le nombre là, il y a un nombre de morts. Il faut en d'autres à 90%, on dit, a dit, on dit, on ah, alfa dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on ne on dit, on ils sont là, beaucoup de responsables. Ils ne peuvent pas nous regarder à Segrin ici. Il ne peut pas nous regarder. Donc, on a directement une cagney. Il barque à Segrin car lui, en une photo là-haut. Donc, je vais vous montrer. En parlant qu'on a espion là et qu'à la cour, on a qui espionne tout le début Mandé bi manikali kairobe. Merci Sarah, la est condée. Demandez partout à quoi a qui mande espionne tout le dit. Elle a le kake, Elle a explication? Elle la vidéo l'ou ka photo l'y Et puis parce que prévu l'albro, wou le kake anfa ka jen dou espion dou l'bla. Aïe la mabra, voilà, espion, amabra, renseignement ké sigiri. Aïe la manifestation yan. an d'y an al diwa al di renseignement ta, manifestasyon kou, a koui moun di, a rezo y moun di, an diwa kawa an ketike. Béni, tu as tamna de la de du Baba, là, à plan de main, règlement de code, Annyi, mon seul problème, c'est qu'il y a des boutiques sabotée Quand tu as fouillé à Sigrillère ici, demandé à beaucoup de personnes, notre façon de boy on boycott, on boycotte tes marchandises, on boycotte ton marché, on sabote. Olé, voilà un combat. Né, moi, je les ai dit, grand, on a dit ce respect, bien, y a, y moi. Moi, je me dis que c'est le plus grand bon combat. Combattre quelqu'un dans le calme. C'est un très bon combat. Et de ce qu'on fait à Sigir ici, là, quand on, on se rend compte que quelqu'un avec le Doumbia, le criminel, Doumbia traité, parce qu'on appelle à Malinke, Doumbia traité, si on se rend compte, Anila, dit, Anila Doula a saboté. Oui, on a saboté. Il dit, Benito, il faut te renseigner à Sigir ici, là. Quand tu si es avec Doumbia, si tes produits sont à 100 000 francs, on est capable de de vendre le même produit à 50 000, c'est ce qu'on fait ici. Moi c'est un membre système, Al-Bara comprend. le cas il faut remercier le mandé. Et quand y a ma ministre, ma gassouban m'a dit, en cas long, a long, a bien faillir. Il avait envoyé une première mission ici là. En cas folle le en cas 24 heures du jour, masigri. Là, masigri, al-dalon. Même ben, folle, en de le Cafo, folle, sigri, Champion, Mandien, Sigri, comment vas-tu? Ouléan. Donc, on fait direct. Donc, je fais ce petit direct pour les frères. là, bon vendredi. Merci, mon frère. Donc, Mandien, Kouka a barqué, Barkablaye. a barqué, un merci. a fait un a fait a a fait a puis, 4 hélicoptères on sont malades. Et là, Et là, c'est la et puis, a de y a Vie et traité. Et a a y a de qu'on benitou, il faut demander une action, c'est passé aujourd'hui. Ben, maïka, aïda, l'on kafouka, kende, alka la vidéo, le blas, alfa, Alpha ma tole, romi, alka la vidéo, le blas, n'y a cro, quoi, alfa, mouta, ita, l'an, sougandi, ita, l'an, ko, elas, er, on a kate, ko, Teko er, romi, anka, ou, le blas, là. Elas, er, on a kafou, romi, ko, alfa, konde, ma, eh, lance la, konte, depuis, anka, eh, m'autre, parti, ou, flal, le blas, Faut Fouka, m'obama, lui, Vidéo yé, m'koui, il y a un balakamila par chran. En kayero, on prépare. Comment va tu ce soir, l'ambassé, ma chérie? En kayero, on prépare Kadama. A écouter, il y Et quand Kamrin, il y a Alpha Kondebe. Il faut en se fender, Sigiri. Sacrifice satanique. Parce que, quand on a un ça sacrifice rabat. Alan, quand on a sacrifice raba. Itan y a un angifala, il fait dehors. Caramoura, Saragaffe, ah Saragaffe a badoumbuya bien. Mouf, moufanyaki. Il a écouté les têtes dessus. Faut qu'on maluya. Faut qu'on maluya, qu'on maluya. Attends, il m'a envoyé quelques images. là. Je vais vous montrer ça. Allez ici, même Faransi, ça a bien là Vous allez regarder d'abord les sièges vides. Regardez. Regardez là-bas, vous avez eu les chaises, là. Regardez. Comment vas-tu? Salut, mon ami, comment vas-tu? Vous avez vu? Ça, c'est le lieu de sacrifice. Zéro. Moi aussi, maman. Regardez les chaises. Regardez les chaises. Regardez les chaises, là-bas. Regardez. Pas écouler le monde, ouais. Eh, les loups, Respect à toi, pas écouler le monde, ouais. Tchangleburi, ah, Tchangleburi, waouh, ouais, waouh, ouais, wa. Ouais. mais je connais chez toi, de Chang, je connais Tchangleburi, comment vas-tu? Je connais Tchangleburi. Attendez, c'est les preuves, on montre. Voilà, regardez, les chaises. Moi, je vous montre ça. Voilà. Regardez, les gens sont assis de l'autre côté, là-bas. Regardez comment ils ont honte. Regardez. Regardez au fond, là-bas. Regardez au fond, là-bas. Regardez ceux qui sont sur les chaises. Regardez, il y a des sièges vides. Il n'y a personne. Les gens ne sont pas venus. Hein. Ils ont donné 10 000, 10 000. Ils ont donné 10 000, 10 000 aux gens. Ils ne sont pas venus. Les gens ne sont pas venus. Regardez-les. Hein. Regardez entre les maisons là où ils ont organisé. Regardez. <rire> Zéro. Les gens ne sont pas venus. Dialo, mo, mo, comment vas-tu gens ne sont pas venus. Bravo à Sigiri. <rire> regardez. Regardez encore. Regardez. Zéro, regardez. Personne. Ils ont voulu envoyer ça au stade. Là. On dit, eux, déjà, voilà. Je vais continuer. Voilà encore. Et voilà. Voilà, Nisi, même, Farah, Voilà le bœuf qui a été. Voilà, avec Nisi, même, il était. Zéro. On dit, allez, regardez les bœufs. Regardez. Voilà les bœufs. Voilà. C'est tout, hein? <rire> Et voilà, regardez-les. Regardez les bœufs. -le. Ça dit, un féticheur se lève là. Un féticheur dit d'aller vers un sacrifice pour pour qu'il reste au pouvoir. C'est pas pour qu'il qu qu Fait la transition. On dit, on fait le sacrifice, c'est pour qu'il reste au pouvoir. Il veut qu'il reste au pouvoir. Voilà. Donc, euh, bravo Mandé, Coca barca blaye, Mandé. Donc, euh, Coca Barcablaye. Voilà, on tue les peu pour que le gars reste longtemps au pouvoir. Est, regardez, ils sont allés prendre, ça dit, ce qui me fait pleurer, les pick-up que je vous ai monté comme ça là. Voilà, ils sont allés chercher des villageois. On dit, euh, j'ai oublié, attendez, je vais faire passer, je vais passer le, le vocal d'un ami là. Il a été très clair. Écoutez ce qu'il dit, hein. Écoutez ce que le frère dit. Écoutons très bien. Voilà, <t 'en> Moi, est fou. Ils ont fait devant une, une église, il y, un, y, a, y a deux liens à Cancan, soit le stade ou devant le centre là-bas, mais ils ont fait devant une église. Moi, si moi, les gens ne sont pas partis, hein, écoutez la encore. Ils sont partis à tintian et les villageois ils sont partis prendre les villageois de les tintian là ils nous ont envoyés. Si tu ils ont des, des pick-up là comme les gens ont refusé rapidement le matin ils sont partis prendre les gens à Tintinia, les villageois les envoient, on dit c'est pour accueillir je ne sais pas, ils n'ont ont même pas dit aux villageois que c'est un sacrifice pour Doumbouya hein. quand les gens là sont arrivés là, beaucoup sont répartis les gens ont, ont, ont, sont dessus, ils disent oh, merci à Mandé Kouka déco donc je vais terminer par pour dire euh, merci à ma, à ma tante chérie euh, Fatou Baldé Yansani Fatou Baldé en nous l'avons écouté. Merci, la grande dame. Oui, elle n'a jamais aimé Alpha Condé. Oui, c'est la politique. C'est vrai. Dans un combat politique là, le différent politique là, c'est normal. Voilà, c'est normal qu'il y ait un différent politique entre les gens. Au comment vas-tu, ma belle? C'est vrai. D'abord, dans un combat politique, il faut qu'il y ait des différences là, il faut qu'il y ait des états, il faut qu'il y ait ça entre les partis politiques. Mais cette dame, cette dame aujourd'hui est en train de mettre eh, Gawal à défi. Et j'aime ça. J'aime ça parce que quand un traître est mis en défi, moi j'aime ça. Il dit carrément, quand on l'a demandé de Gawal, Gawal a dit quoi? Gawal a parlé de, vous savez Gawal est venu dire qu'ils vont donner l'internet à toutes les universités, bientôt les lycées là. C'était par rapport à ce projet là. Jusque là, hein, vous, avez, vous avez écouté Gawal que tel nombre d'écoles seront connectées à tel, tel, tel, tel, tel Mais aujourd'hui, jusque-là, Madame Fatou dit, Madame Fatou Baldé Ansane dit, je suis académiquement, vous connaissez académiquement, hein? je suis académiquement mieux que lui. Ça c'est hein? Ça c'est vrai. Académiquement, c'est-à-dire à l'école. Nous nous connaissons Fatou Baldé Ansane, c'est la fille d'un ex-patron, ministre et autres. Son papa a occupé un poste important dans ce pays-là. C'est les enfants qui ont bien étudié. Oui, ça c'est vrai. En Guinée, là, les enfants des anciens ministres là, ont fait de très bonnes études. C'est Dieu qui les a donné cette chance. Ça quand même. Mais cette dame aussi, son papa l'a mis devant le réel. Elle doit se battre d'elle-même, son père à elle. Ça je le sais, je connais l'histoire-là. C'est à cause de ça Elle dit haut oh, et fort. Demandez-le académiquement. Je suis mieux que lui. On ne nous compare même pas. Je ne rentre pas dans les détails. On, université, bah, brevet, baccalauréat, demandez-le. Moi, j'ai mes résultats là-bas. Allez-y, jusque-là, au département, j'ai mes résultats. Mes camarades, sont là, à l'école, ceux qui ont étudié avec moi. Et moi, en Guinée, j'ai créé mon ONG. Ça, mon ONG existe. J'appartiens aux, aux femmes de Manon dit Il y a beaucoup d'exemples à citer. Demandez à Gawal, dans ce pays-là, l'itinéraire de Gawal, je dis bien, elle dit, et puis c'est une réalité, l'itinéraire de sa vie, sa carrière, est connu de tous les Guinéens. Comment Gawal a prospéré, comment Gawal est arrivé jusqu'au sommet, jusqu'à ce niveau-là. Il y a, Même le Guinéen le plus fou, le dernier de Guinée, peut expliquer comment Gawal est arrivé. Il n'a fait que profiter des gens. Gawal a toujours évolué sous l'ombre des gens, mais faire quelque chose de lui-même, personnellement, il prend, il fait de lui-même, ça n'a jamais existé. Sortez-moi une ONG, sortez-moi une école privée, sortez-moi un regroupement, sortez-moi un groupement associatif, c'est-à-dire, allez chercher partout en Guinée, donnez-moi le nom d'une organisation non gouvernementale créée par Gawal, ou bien donnez-moi... Une organisation sociale, une entité sociale créée par Gawal ou bien soutenue par Gawal, ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Moi, Fatou Bardé en série. Tout le monde connaît mon histoire. Mon père dit J'ai payé tes études. J'ai tout fait pour que tu étudies, mais tu te bats pour toi-même. Dans toute notre famille, demandez. Mon père, là, il habite tous ses enfants devant les faits. J'ai payé, j'ai fait. Vous avez étudié. C'est fini. C'est jusque-là. Tous ces enfants-là se sont débrouillés d'eux-mêmes. Gawal, je dis, je vous mets un défi, qui vient me dire lui-même, qui vient me dire qu'il a créé ça, il a assisté les femmes de Gawal, ou bien il a financé les femmes de son village, de sa sous-préfecture, qui vient le dire. Demandez à Gawal le centre de santé de son village allez chez moi, mon centre de santé, allez-y voir, je me limite là. Comparer les édifices dans nos sous-préfectures, dans nos villages, lui et moi. Donc quand je vous dis que lui et moi, c'est presque une mer entre nous, voilà les raisons, voilà les exemples. Donc madame, je vous dis merci. Au-delà même de nos différents politiques là, vraiment, je vous tue le chapeau. Chapeau pour vous. Parce que ce que vous n'avez pas de je moi j'ajoute, c'est celui qui l'a fait. Mais comme notre pays c'est un pays des ingrats Oui, ça ne m'étonne pas. Sinon, c'est celui qui l'a fait. Gawala était simple. Il appartenait au service de sécurité de, de Papa Portos. C'était un gardien de Papa Portos. Oui, je ne nie pas qu'il allait à l'école. Mais quelle école Parce que si vous parlez d'école, on sait comment elle a étudié. Tout le monde sait comment elle a étudié. Voilà, dans ce pays-là quand même, quand on dit les enfants qui étudient bien, là, en tout cas, les enfants des peuples étudient bien. Mais quand même, si on dit aussi à des enfants de peur qui sont nuls, il fait pas dire ce groupe-là. C'est une réalité. C'est une réalité. Voilà des gens qui n'ont pas fait de bonnes études, mais qui ont la bourse dans ce pays-là. Gawal. Il dit Non, la dame est courageuse. Parce qu'il faut que Gawal. Parce que Gawal avait dit à un moment-là, elle avait demandé à Charrette comment faire porter plainte contre eux. Gawal est parti jusqu'à payer les gens dans son service. Elle a parfaitement raison. Payer des gens. Dans le service de chef de cabinet, le département, elle, elle, elle est occupée là. Paye les gens pour créer. Non, Gawal est satanique. Est-ce que Gawal est satanique? Ça dit Gawal a payé des gens pour aller dans son service, là où il a servi comme chef de cabinet. Pour dire aux gens là de l'aider à avoir des preuves. Tellement que Gabal voulait en finir avec elle. Vous savez, dans ce pays-là, quand vous venez dire la vérité, vous mettez les carences, vous mettez, c'est-à-dire, vous mettez, comment je peux dire ça, vous venez mettre sur la toile, ou bien devant le monde entier, les réalités d'une personne que les gens pensent être le meilleur du monde, les gens pensent être vraiment le réel, vous venez démonter la personne, je vous dis, il va tout peut vous détruire. Et c'est une réalité Gawal est parti payer, aidez-moi, des faux comptes, de l'argent détourné. Mais avec la transition-là, <rire> ils n'ont jamais de budget. Qu'est-ce qu'il va, qu qu va laisser derrière la dame? Ils n'ont pas eu de budget, ils n'ont pas eu de financement, il n'y a pas eu de projet, rien. Donc, elle se repose de rien. Tout est nettoyé derrière elle, tout est propre. Donc, il a, Gawa a laissé le chemin-là. Ce chemin-là a tout fait avec Charles Wright pour l'équiper créer des problèmes à la dame-là. Tout fait! Est-ce vous comprenez Donc moi, ce que je vous dis, et nous avons vu l'histoire de Gawal et ses frères. Je me limite là, mais c'est pour dire merci à la dame, parce que cet individu qu'on appelle Gawal, parce qu'il est arrivé. Mais aussi, venez expliquer comment il est arrivé à ce niveau-là. Même, même pour être ministre-là, on sait comment il a négocié. C'est moi qui ai montré les premières images, les premières images du Villa 5. C'est Idi Amin qui l'a approché. Idi Amin a approché Gawal pour détruire ses loups. Pour Idi Amin. Moi, je peux dire que Gawal n'a pas... Gawal a, a déçu Idiami. L'activité, la chose pour laquelle il a recruté, parce qu'il a été recruté pour détruire ses loups, pour détruire l'UFDG. Dès le départ, pour, parce que ce qui a été dit à Doumbouya, tu as le RPG, tu as le RPG, ne t'en fais pas, nous allons te donner le RPG. Le RPG là, à un moment, ils vont tous se plier parce qu'ils ont volé, ils ont détourné. Donc il suffit seulement de brandir l'affaire de justice là, brandir les dit brandir les poursuites judiciaires, le RPG va céder, les cadres vont céder. Ils ont oublié qu'il y a certains cadres là qui n'ont rien à voir avec la session. Pour l'IFDG, nous allons trouver le plus bouillant, le plus actif. Pour pour Idi Amin, c'est Gawal qui fait l'IFDG. Pour Idi Amin, c'est Gawal qui est l'IFDG. Pour Idi Amin, sans Gawal là, l'IFDG est foutu. Pour Idi Amin, si, si on récupère Gawal, c'est que c'est terminé. Donc ils ont approché le Maboul, ils ont approché le con, ils ont approché le bandit, le délinquant intellectuel. Ils l'ont approché, et l'ont dit directement, occupe-toi de ce loup, si tu t'occupes de lui. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, que, Et voilà, tu devais ministre. Et où oui, on l'a envoyé, ministre de, de quoi De l'habitat. Il y avait d'abord à récupérer le bâtiment de ce loup qui était litige depuis. Voilà, il fallait aussi, comme il était... Pour, pour, pour Idi Amin, c'était le chef des jeunes gangs de, gang de l'IFDG. Parce que pour eux-là, tous les jeunes de l'IFDG sont des délinquants. Pour eux-là, tous les jeunes de l'IFDG sont des bandits. Pour eux-là, tous ceux qui sont dans l'IFDG, les jeunes-là, sont des lancers de cailloux et autres. Donc Gawal connaissait tous ces chefs de section-là. Gawal avait promis à Idi Amin, tous les chefs de section-là, ce sont mes petits, c'est fini, il suffit seulement que vous me nommez, et donnez un budget-là, je récupère les jeunes. Et ils ont été surpris. Surprise ils ont été surpris. Même le fait que le plus grand courage de l'IFDG, c'est d'avoir pris la décision de l'exclure du parti. Et vous avez vu, au départ, il avait voulu faire la bouche dure. Il avait dit au départ qu'on ne peut pas l'exclure. Et pourtant, quand vous détendez les documents d'un parti politique, un parti là, c'est quoi un parti C'est l'agrément, le testament. Les, un parti, c'est le documents. Tous les documents, sont, les documents sont là, les documents sont avec l'UFDG. Donc l'UFDG le, connaît les règles. Et quand tu, quand tu faillis à certains principes, règles du, du parti, tu es exclu. Donc l'UFDG avait toutes les preuves de l'esprit. D'abord, les documents, ils ont préparé les documents. Voilà, parce que s'il partait à la justice, là, voilà les documents qu'on devait présenter à la justice pour avoir, la, pour avoir raison sur lui. Mais lui-même, l'UFDG a d'abord mis les documents sur la toile, ils ont mis les documents en avant. Et quand tu lis les documents... Tu sais qu'ils peuvent l'exclure. Donc ils ont mis les documents et paf, il y a eu, conseil d'administration, et la décision, ils ont voté. les nombre de. Ceux qui ont voté là, les 15, c'est 15 bas 16 qui ont voté. 15 ou 15, mais c'est fini. Tout ce qui, c'est-à-dire l'organe décisionnel, l'organe qui décide d'exclure et de refuser l'exclusion d'un de, de, de, de, membre d'un parti, politi, parti politique, c'est réuni. C'était 15 bas 16 personnes. Ils ont voté, on dit on va voter. C'est la démocratie, ils ont voté, tout le monde a voté pour son exclusion. Est-ce que vous avez vu la suite Il est parti faire les grandes gueules au niveau des médias, ça n'a pas donné. Depuis qu'il a insulté Abaka ce film-là, est-ce que vous le voyez ce film maintenant On ne l'invite plus Il est parti insulter, ces derniers jours, il a insulté Abaka, il a dit à ah, c'est mon cher ami, parce que vraiment c'était insolent, il est très mal éduqué, donc Abaka le voyait en lui, moi j'ai dit merci parce que c'est entre eux, ils sont tous traîtres. Donc, quelque part, je vous dis merci beaucoup, madame Fatou Ansane. En en et je le dis haut oh, et fort. Connaissant comment, vous... je sais que je suis un de vos enfants. Voilà, vous ne pouvez être qu'une mère à moi. Mais en réalité, une tante. Une mère, une tante. Mais en réalité, l'histoire de votre famille, comment vous avez étudié, comment vous, votre papa était exigeant, ça c'est connu de tous les Guinéens. Donc, si vous dites publiquement, que académiquement vous êtes mieux formé que lui, vraiment c'est une réalité C'est la vérité. Maintenant, comment, s'il est sûr de lui, voilà, si lui, il est sûr de lui, lui, lui, lui, là, il est sûr de lui, il peut venir dire, lui aussi, que voilà comment Fatou Badi a étudié, c'est simple. Mais qui vient de dire, voilà, voilà, voilà comment tu as étudié. Mais, j'en suis sûr qu'il viendra répliquer en insultant. Je le connais, Gawal, on le connaît, il, il est faible, c'est un politique extrêmement faible. Comme il a la à j'ai dit après Dumbu à Wannutador, à conseil chef de quartier. Ou du coup, ou ou quoi ta fais ta vie, tu es en train de vivre tes derniers temps en matière de gestion d'un pays. C'est terminé. Ça a été, non. est, c'est fini pour toi. C'est la merci. Ça a été, non. est, c'est fini pour toi. Parce que tu es néanté extrêmement négatif. Tu es extrêmement négatif. Ça dit, je ne sais pas comment, combien de fois je peux. Ça dit, je ne sais pas comment quantifier. Quantifier ce que tu es. Au-delà que tu sois nuisible. Mais je vais terminer par cette phrase-là. L'histoire retiendra pour toujours que si toi tu as eu un nom, si toi tu as été vu, si toi tu as progressé, si toi tu as été vu et compris et écouté dans ce pays-là, c'est grâce à ceux dans les dialogues. C'est grâce à ces loups. Ça, je le dis. Ça, nous le reconnaissons. Mais après ça, là, la façon dont le monsieur t'a mis de côté, là c'est fini pour toi. Fille Malani. Fi ma ondo, oh, ma le merci, filme, c'est terminé. Moi, je te le dis, je te mets à défi. Pour toute ta famille, tous ceux qui sont avec toi là, je dis, après le CNRD, ça a le conseil chef de quartier, comme il facture n'a comme il a Tu ne seras même pas un chef de quartier. Parce que, à la moindre que tu es nuisible. Le problème, c'est de savoir que tu es nuisible. Ce n'est pas un problème de peuple ce n'est pas un problème de peur, ce n'est pas un problème de malinke ou qui gergé Mais ce que tu fais partie des personnes extrêmement nuisibles. Des personnes à éviter. Dans la vie là, pas, ce n'est pas un problème d'ethnie de dans ce cadre-là. Mais il de ces personnes-là. Ils sont extrêmement nuisibles. Merci, Fatou Massa, Fofana, merci beaucoup. Merci, ma cousine, je dis, merci. Tu es nuisible. C'est comme un RPG au RPG arc-en-ciel. Au RPG-là, il y a des personnes ça faut que tu aies une asta mille fois. Allah, tellement qu'ils sont nuisibles. Et puis, ils sont nombreux chez nous. Chez nous, on est à là. Des personnes à éviter. Des personnes à éviter. Tu sais, la plus grande faiblesse d'un homme, surtout d'un garçon. a de pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, 2 ans, 3 ans, sans jacques, quand il y a ça là, ce n'est pas le travail d'un garçon. Il n'a pas le C'est un travail uniquement réservé aux indignes. C'est un travail réservé uniquement aux indignes. C'est-à-dire, je travaille avec toi. Moi, quand je travaille avec quelqu'un pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, c'est un gars du feu. Ça c'est limite là. Ça c'est limite là. Moriconde, merci. Ça c'est limite là. Mais un faible, un faible, un faible. Un indigne, un ingrat, un hypocrite, qui y a un goût de goklo pendant deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans, il m'a palais, fena, pour arranger ton cas. Ça dit, voilà, orema, comme tu es une très bonne personne devant le monde entier. Une personne comme ça, mais on dit, Allah, je prie le tout-puissant Allah de ne jamais rencontrer une personne comme ça dans ma vie. Même si tu es un milliardaire, la garde ton argent toute ta vie. Moi, Benito. C'est tout. Portez-vous très bien. Bon vendredi à tout le monde. Que Dieu vous garde longtemps. Je prie tout, tout, d'éviter des personnes comme toi. Ya Allah, kala évite des personnes comme toi. Des personnes comme toi. Wallahi, mon beau Alibari. Je te le jure, mon frère de sang, Alibari. Dans la vie, il faut prier Allah de ne pas rencontrer une personne qui, dit, qui est capable, peut pas te rendre compte. Seul Dieu sait qui est la personne. Mais il faut prier Dieu. Tam, il faut prier Dieu cest à quelqu'un qui vend. C'est lui qui connaît tout sur les autres, mais ne parle, parle jamais de lui. C'est lui qui sait de tout, cest à c'est lui. Lui, sait tout des autres. Mais lui-là, il ne dira jamais qui il est. Il a Jamais des personnes comme ça, mitori Allah, Il y a de des pays comme ça Parce que nous, on de tous les côtés là, notre pays là, je le dis aujourd'hui et demain, c'est le pays des hommes ingrats. Wallah, voilà, ça n'arrive pile ou face. Si tu regardes par ci-par-là, si là, tu regardes dans tous les partis politiques. Hein, t'as dit, tout à tu regardes, t'as dit, tu vas prendre le nom de Dieu plus de 100 fois. Tellement quand tu vois le comportement de certaines personnes, c'est incroyable. Merci, grand frère. C'est tout un on dit, Allah, portez-vous très bien. Dans la vie, moi des, moi, des personnes comme ça, là, je lutte contre eux. Je lutte contre eux. Je suis contre des personnes comme ça. Là. Oui, dans ma vie. Tu es malinqué, tu es guerrier, tu es quoi des soussous. Je dis des personnes comme ça là, je ne veux jamais te rencontrer. Parce que c'est musique. Gawal là, quand on t'explique, moi il y a un frère là qui m'a expliqué. Il vient du même village. Un jour là, je n'ai pas il dit, hé, hey, c'est le tu le demande à Gawal. Qu'est-ce qu'il a fait dans son village Allah, oh, laisse tout. Je vais te donner le, euh, le nom d'une dame là. Mais comme il est au pouvoir là. Quand il va quitter la il y a une dame là qui a demandé à Gawal de les aider à avoir un puits, un forage. Gawal a répondu à la vieille là. Si, on, si, si la vieille là pense qu'on quelle l'argent, demande dans son propre village, dans tout, dans son village, ma maman en fait, moi, dit, maman. Dans son propre village, allez-y, vous l'enseignez partout. Comme Je viens du.. ça à dire moi je suis de la sous-préfecture. Son village, la vieille, a demandé. C'est un service qu'on a demandé. Un service pour avoir un, un forage. Que si la dame, la, la maman, la pense qu'on quait l'argent. Si on, elle pense qu'on quait l'argent. Et puis en rigolant. Depuis ce jour-là, dans son propre village-là. Merci, portez-vous bien.